contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au parc des Expositions de Paris. Je vous emmène au Salon Ibadet qui montre les innovations en matière de nouvelles technologies. Alors, allons-y je suis au salon parce que je travaille pour une société allemande qui souhaite commercialiser son produit phare en France. Euh, je vais vous montrer ce produit tout à l'heure. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai été interviewée par la chaîne BFM TV. A la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien pour visionner cette interview. Voici la machine que l'entreprise souhaite. Vendre en France, au milieu vous voyez un axe de rotation qui permet de se balancer de gauche à droite et devant vous avez deux barres parallèles grâce auxquelles vous pouvez aller de haut en bas. Là, j'explique à un visiteur que dès qu'on porte le masque, on est tout de suite immergé dans la réalité virtuelle. D'ailleurs, je vais tester la machine tout à l'heure pour que vous ayez une idée de ce monde virtuel. À présent, j'endosse le masque. Et à travers des lunettes, je vais voir un paysage euh, montagneux. Euh, je dois essayer de bouger avec presque toutes les parties de mon corps pour survoler des montagnes. Donc voilà, ce que je vois sur mon écran, je passe à travers ces cercles. Et c'est ça le côté ludique, en fait, de la machine. Merci beaucoup. Alors, tout en jouant, euh, je dois essayer de garder l'équilibre sur la machine et c'est très physique. C'est-à-dire que je travaille mes abdos, mes dorsaux, mes épaules tout en brûlant des calories. En plus, j'entraîne mes réflexes, mon équilibre et ma coordination. Donc, euh, c'est une machine qui combine vraiment fitness et réalité virtuelle avec euh, cet aspect très ludique alors j'ai adoré essayer cet appareil parce qu'il euh, comporte euh, ce côté fun grâce auquel on oublie presque qu'on est en train de faire son gainage. Allez. Ouh, eu chaud. alors voilà l'interview de BFM TV j'espère qu'elle vous plaira alors voilà, c'est euh, un autre genre de vidéo que j'ai voulu vous faire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À plus, bisous.